Go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. so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 Bonsoir à tous. Il ben, y a tout le monde. Alors bonsoir à tous. Je ne vais pas énumérer tous les noms. Je vais essayer d'aller vite. D'aller vite, ça ne va pas être simple, mais je vais essayer quand même, tout en donnant les liens. Alors, j'estime que je n'ai pas beaucoup bossé en plus. Pourtant, il y a beaucoup de liens qui s'affichent. Vous aurez tous ces liens. Voilà. À peu près une trentaine. On va commencer par la news, il y avait une news très importante, des fois, bon, les news américaines, celles qui sont en anglais, peut-être je pourrais vous la faire traduire, comme ça vous allez comprendre un peu mieux. Alors, ce qu'on apprend ici, par exemple, sur ce lien, euh, officiel de New York Times, New York Times, euh, c'est qu'il euh, y a eu des exercices euh, qui se sont déroulés l'année dernière, entre janvier et août 2019, par rapport à une pandémie, une simulation de pandémie aux États-Unis, avec des suppositions de... Euh, en gros, il euh, y, y, y aurait eu sept, plus de 7 millions d'hospitalisations, avec plus d'un demi-million de, de morts, etc. Donc, il euh, y avait eu euh, des exercices, voilà. Bon, New York Times, comme d'habitude, bien sûr, il tape un petit peu sur euh, Trump en disant qu'il avait mal préparé, mal géré euh, la situation. Bon, à chaque fois, comme d'habitude, je vous envoie les liens pour que vous puissiez vérifier par vous-même et qu'on ne dise pas que ce sont des, euh, des fake news ou autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici. Ils en parlent aussi qu'il y avait eu les mêmes, les mêmes, les mêmes essais l'année dernière aux États-Unis. Par exemple, ici au Chica, à Chicago, on a la, le maire de Chicago, Lori Lightfoot, qui disait qu'en gros, hein, qu'elle tapait sur l'administration Trump, comme quoi ils ont mal préparé et tout. Bah, au fait, cette femme, elle a fait un petit peu comme Macron. Elle a réduit, bah, parce que, comme elle est gauchiste et tout, donc elle tape sur quelqu'un de droite, ce qui est un peu logique de la politique. Il ne faut jamais oublier que la politique, c'est du théâtre. Ils sont tous amis, euh, copains, coquins quand il s'agit de l'argent. Souvent, c'est la mascarade. Donc, du coup, vous savez très bien, voilà. Donc, elle critique Trump et tout, comme quoi il avait mal géré euh, la situation. Mais par contre, là aussi, elle se fait canarder en disant qu'elle n'a rien fait au en fait le système, euh, le système aux États-Unis, euh, au système à Chicago étaient pareil au fait, étaient merdiques, ils étaient mal préparés et tout, ils n'ont pas fait mieux au fait. Donc en gros, au lieu de critiquer, elles devraient regarder, elles devraient balayer devant chez elle. Je vais essayer d'aller vite, comme ça après vous allez faire le travail vous, par vous-même. Ici, nous savons très bien que Macron, il avait fait pareil. Donc ici, on, demande, on se demande pour les, les 4 000 lits, parce y a, par exemple, cet article-là, ils ont vu cette affiche sur le, dans les réseaux sociaux qui disait que Macron, il aurait supprimé quasiment 4200 lits, et peut-être c'était une fake news ou pas, mais il, con, il confirme qu'il avait non seulement enlevé et tout, il avait mis d'autres lits, par contre, eux, qui étaient plus euh, à temps partiel, hospitalisation à temps partiel, par contre, elle, elle a augmenté un petit peu. Par contre, lui, sous Hollande, n'oubliez pas qu'il était son ministre, et tout, son conseiller, et puis son ministre. Et euh, sous Hollande, ils avaient enlevé à peu près euh, 17 000 lits. Donc voilà. Donc ça fait 18, ça fait euh, voilà. Donc, 17 000 plus les... À peu près il y a combien Il y a 4 000. 21 000, voilà. On, on vient à peu près vers quasiment 22 000 lits supprimés. Alors, je vous donne celui-ci parce qu'au cas où, si les macronistes ils veulent essayer de vous contredire, de vous dire non, mais c'est une fake news... Macron n'aurait pas supprimé autant de lits, euh, etc. Vous aurez de quoi y répondre. On passe. Alors ici, ici c'est très intéressant. Je vais vous le faire traduire. Au fait, il y, y, y, y a des milliers de tests de coronavirus qui n'étaient euh, euh, en fait, pas utilisés dans les, les. inutilisés dans les laboratoires américains. Alors, l'administration américaine ne va pas si bien, aussi bien que ça, malgré sa première puissance mondiale, à qui ne veut absolument rien dire et on nous allons le démontrer tout à l'heure. On sent bien sûr, alors laboratoire américain qui ont déployé. Je vous ai fait la traduction, la traduction d'un site d'une revue très connue, Nature. C'est une revue médicale très connue, elle existe, elle existe depuis super longtemps, il me semble même plus d'un siècle. Et tu les grands vous savez des, des grands médecins qui qui publient de, dessus Ils disent que voilà Laboratoires américains qui ont déployé d'énormes efforts pour se réoutiller aux tests coronavirus, voilà, qui ne fonctionnent toujours pas à pleine capacité. Alors, ici, il y a une phrase très, très intéressante. Une enquête de Nature sur plusieurs laboratoires universitaires certifiés que le virus est révélé qu'ils ont été bloqués, voilà, par obstacles, par des obstacles réglementaires, logistiques, administratifs, contrecarrés par le système de santé américain fragmenté. Voilà, c'est ce qu'on devrait retenir, même alors que les retards de tests montaient pour les hôpitaux de Californie, par exemple, les cliniques refusaient les offres de tests des laboratoires universitaires certifiés parce qu'elles n'utilisaient pas de logiciels de dossier de santé compatible ou n'avaient pas de contrat existant avec l'hôpital. Voilà, voilà pourquoi il y a aussi un peu de pénurie de tests aux États-Unis. C'est l'administration. <rire> Encore une fois, la faute administrative ce qui nous démontre que l'État euh, voilà, ne, ne vous sauve pas euh, forcément euh, le derrière. Alors, ici, on a eu une petite polémique chez, les, euh, chez le groupe LRM. Ça, c'est une députée, il me semble, Alors euh, la députée macroniste du Barin, voilà, cette dame-là, qui avait dit que je m'interroge sur, sur la confiance à apporter au gouvernement sur cette gestion de crise. Cette dame qui fait partie du LRM qui doute. Voilà, ça c'est très intéressant. Alors, je l'ai vu tout à l'heure dans le, dans le live de, du docteur la Salim Laïbi. Vous pouvez chercher Salim Laïbi sur YouTube. Il a fait de euh, Il fait de très bons lives tous les soirs à partir de 20h05 à peu près. Voilà. Nous allons regarder aussi la, la carte mondiale du coronavirus. Alors, bien entendu, l'Allemagne, il y a moins de morts que chez nous, à peu près, peut-être cinq fois moins, à peu près. On va vous dire que la Chine, elle ment, bien entendu. Or, je ne pense pas. Nous allons comprendre pourquoi. Euh, peut-être la Chine, elle ne ment pas. L'Iran, il y a moins de morts en Iran que chez nous. Or, il y a plus d'habitants. N'oublions pas que les Allemands, il y a plus de 80 millions d'habitants. Hein, il y a à peu près au moins facilement une quinzaine de millions, euh, une quinzaine de millions d'habitants de différence euh, entre la France et l'Allemagne. Il y a une différence. De... L'Italie elle est assez proche, mais bon, ça ce sont les États, on va dire leurs, leurs hôpitaux ils sont dans, dans un, c'est pas dans un sale état, mais au fait le manque de budget au fait, étant donné que l'Union européenne n'a pas arrêté d'être derrière en disant qu'il fallait baisser les, les budgets dans les hôpitaux de chaque pays. Il y a que l'Allemagne qui a qui a sauvegardé un petit peu, quoique les États-Unis, elle n'est pas mieux, hein. les États-Unis aussi fait pareil. Hein. Alors on voit la, la Turquie, par exemple, qui a à peu près hein, plus d'une vingtaine de millions, puisque nous, il y a moins de morts. Voilà, il y a que mille il y a. c'est toujours beaucoup, mais 1000 morts par rapport à 13 000 chez nous, où on est à peu près vers les 67 millions d'habitants. Voilà, donc là, il y a de quoi se poser la question. L'Iran, ils sont à peu près vers les 80 millions d'habitants. Les Anglais sont à peu près euh, la même chose que nous. Mais il y a moins de morts. Donc là, il y a, il y a, il y a des soucis à se faire. Après, il y a d'autres problèmes. Par exemple, le, le Brésil, c'est l'un des pays les plus peuplés au monde. Et il y a moins de morts. Vous avez euh, moins de 1000 morts, 974 morts exactement. On va voir rapidement, bon, la Corée du Sud qui a très bien géré, la Russie aussi qui a super bien géré et tout. On voit l'Inde, le deuxième pays le plus peuplé au monde. Donc, si la Chine, elle ment, l'Inde, elle ment aussi, puisque la Chine, l'Inde, une population à peu près vers les 1 milliard 300 millions. Et pourtant, il y a moins de 1000 morts. Voilà, il y a 249 à ce jour. On va plus loin. On va y aller plus loin et tout. Les Philippines, il y a à peu près 90 millions d'habitants, 221 morts. C'est bizarre, hein? voilà. Donc si on cherche un petit peu l'Indonésie, euh, comme ici l'Indonésie, il y a, y a plus de 200 millions de morts, euh, plus de 200 millions, excusez-moi, d'habitants, à peu près vers les 220, je ne me rappelle plus. Il y a 306, etc. etc. Par contre, là, ce qui est intéressant. On va s'intéresser à un, un pays en particulier. C'est le Nigeria. On va s'intéresser au Nigeria. Je vais rafraîchir la, la page. Désolé, hein, on va mettre du temps parce que le temps que le truc défile. Je pense que c'est en dessous, hein, parce que j'ai vu le, le Niger. Le Niger, il y a plus de morts qu'au Nigeria. En tout cas, le Nigeria, il y a 200 millions d'habitants et il y a une, moins d'une dizaine de morts. Or, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, hein, je vous rappelle. Le pays le plus peuplé d'Afrique compte moins d'une dizaine de morts. Est-ce que les Nigérians mentent aussi Je ne pense pas. À mon avis, je ne pense pas, mais euh, les autres, ils vous diront, comme ils ont géré d'une façon catastrophique dans les pays émergents, on va dire, dans les pays, dans les puissances comme la France, l'Espagne, l'Italie et tout. <rire> voilà, vous avez le Nigeria, 7 morts, exactement. Pour à peu près moins de 300 cas. Voilà, voilà. Donc, qui dit vrai, on va avancer un petit peu. Alors là, c'est le plus intéressant, je, je trouve. alors Je vous donne toujours le, je vais vous donner le lien. Que vous puissiez vérifier, bien sûr, l'information. Alors là, par contre, c'est très intéressant. Là, je veux accrocher vous. Alors, vous avez une femme, une physicienne qui a travaillé 30 ans aussi, qui a 30 ans, une trentaine d'années de, de pratique dans, dans les signatures de certificats de mort aux États-Unis. Elle a fait ça aussi, elle a travaillé dans, dans ce secteur-là. Elle passe, elle raconte pas mal de choses. C'est cette dame-là. Je vous passe. Alors, pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous donne le lien directement. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous donne aussi une page de secours. Vous allez voir. Vous allez comprendre un petit peu. Alors, cette dame-là, c'est très clair. Hein. Elle vous dit que non seulement le. le on va dire la sécurité sanitaire et tout aux États-Unis, elle ment sur les chiffres. Donc, comme je vous ai dit que c'est bidouillé, j'avais des doutes sur, sur les nombres de morts dans les pays occidentaux. Certains doutaient, disant non, peut-être non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ils peuvent pas mentir, il y a tous les jours des morts, machin et tout, ce n'est pas possible. N'oubliez pas que tous les gouvernements mentent, le gouvernement vous vende la peur et les, journa les journaux aussi, pareil. Donc, cette femme-là, vous dit que non seulement ils ont bidouillé les chiffres pour mettre le plus de morts possible, et quand ils ont des doutes, ils mettent sur le coronavirus, et surtout, surtout, dans les certificats de décès avant le corona, depuis des dizaines d'années, ils ne connaissent pas les, euh, les motifs de décès de beaucoup de gens, en général, je parle de la normalité, hein. ils ne connaissent pas. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent ce qu'ils peuvent remplir, au fait. Mais comme c'est obligatoire et ils doivent le, le remplir, eh ben ils mettent euh, dans le certificat de décès, ils mettent la cause et la cause ils mettent un petit peu euh, pas pas n'importe quoi mais presque n'importe quoi. Et apparemment même dans les autopsies, ils se trompent beaucoup de fois et des fois ils mettent n'importe quoi aussi même dans les autopsies. Or bien entendu quand vous, le, vous regardez les américains dans les séries euh, de leurs séries habituelles, ils sont tous des experts. Euh... Voilà. Alors ici, vous avez la version française, il y a des personnes qui ont été très sympathiques pour euh, pour la traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez voir vraiment les, euh, les manipulations. Voilà, là ils vous prennent par exemple les euh, les quotes, comment, comment on appelle ça, les citations de cette dame-là, quelques citations. Voilà, citation, ce qu'elle dit. C'est en français et vous allez voir que c'est euh, c'est chaud. On passe au suivant. Bien entendu, après cette crise, on a ce charlot de Gordon Brown. Gordon Brown, qui était un ancien ministre en anglais, qui nous dit que maintenant, il va falloir un gouvernement mondial pour faire face à l'épidémie. Voilà, c'est l'un des premiers. Je ne sais pas s'il si y en a eu d'autres personnes qui l'ont dit ou pas. Mais en tous les cas, c'est l'un des premiers qui le dit. Qu'il nous faudrait euh, d'urgence un gouvernement mondial. Alors, ce que corrobore aussi un petit peu avec ce que disait la dame, cette dame-là, vous avez, je pense, tous vu la vidéo où le monsieur, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook ou sur YouTube, que ce monsieur il avait fait le tour des hôpitaux, un hôpital en particulier, excusez-moi, et apparemment beaucoup de gens, ils ont fait le, la même chose dans beaucoup d'hôpitaux, ils ont, ils ont remarqué que pas mal d'hôpitaux étaient vides. Voilà. Il faudrait savoir aussi en même temps que le gouvernement ne voulait pas. Il vous dit qu'ils qu sont en guerre, mais ils ne veulent pas réquisitionner les hôpitaux privés. Et là, le monsieur, il filme un hôpital, euh, voilà, malgré l'urgence, malgré les et tout. Voilà. Je vous passe la vidéo directement, comme ça vous pouvez la regarder, la regarder quand... Quand vous aurez le temps, on y arrive. Alors, la, la gestion, désolé, je n'ai pas bien classé ce soir. Je n'ai pas eu le temps. En plus, j'ai lancé un live un peu en retard pour classer. Alors, on voit très bien, regardez la gestion de la crise. On voit bien que le Nigeria, tout à l'heure, comme je vous ai dit, c'est un pays où il y a 200 millions d'habitants quand même. Et il n'y a eu que 7 décès. Et on voit que l'épidémie, au fait, elle n'est pas exponentielle au Nigeria. C'est le pays, je vous rappelle que le Nigeria, je vous rappelle, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Bah, au Brunei, ça n'a rien à voir, c'est une petite... Euh, c'est dans l'île de Bornéo. Ça, ça appartenait un petit peu à la Malaisie, c'est un petit pays, à côté de la Malaisie et l'Indonésie. Eux, c'est super stable, Donc, comme dans beaucoup de pays. En France, on voit bien la croissance en France. L'Afrique du Sud, plus ou moins. Voilà. Vous pouvez faire des simulations, vous pouvez faire des simulations de pays et tout, cherchez par vous-même. Si vous avez le temps. Alors, cette vidéo, excellente vidéo de, du docteur Salim Laïbi. Je vous invite à vous abonner chez lui. Salim Laïbi. voilà, c'est docteur de Marseille. Alors, c'est très simple, je vais vous faire écouter ce passage-là au moins. En fait, là, ici, sur le site de, du gouvernement. Alors, attendez, deux petites secondes. Alors, je vous signale qu'il n'y a pas de droit d'auteur, quoi que ce soit. Au contraire, c'est une publicité. Pour le de, docteur euh, Salim Lahibi, ce n'est pas lui qui signale quoi que ce soit. Il n'y a pas de, de truc. Je vous donne le lien. Alors, ici, c'est un site de, de transparence normalement pour, pour suivre certains médecins. Voilà. Transparence Santé, voilà. C'est un, un site qui va vous donner euh, tous les liens d'intérêt avec l'industrie, les conventions les hospitalités, les avantages. Donc, il suffit de cliquer ici, euh, le nom, le, le, le recherche avancée, et ici en bas, vous mettez le nom. OK Mettez le nom de la personne. On va mettre, euh, je ne sais pas moi, euh, Karine Lacombe, okay. on tape Lacombe, ici on, est, on, on, on tape le captcha, okay. et ça nous donne accès à Karine Lacombe. On va dans « Détails okay. », on descend juste ici pour prendre son numéro d'identifiant, copier, coller, son numéro d'identifiant, pour ne pas avoir, ne pas être embrouillé avec d'autres Lacombe, parce qu'il y en a plein, Virginie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait On retourne dans Recherche avancée et en bas, au lieu de mettre que son nom, on met juste le numéro d'identifiant. Okay et là, vous avez tous les Karine Lacombe. Okay et là, pour le coup, on ne va pas parler de Karine Lacombe, on va parler de Monsieur Molina, Dr. Molina Jean-Michel. Okay Alors, je vous explique, base transparente santé, vous pouvez la, la taper sur, euh, sur Google, faire euh, vos propres recherches. Même les médecins que vous connaissez, euh, si vous voulez aussi, s'il si, euh, en fait partie. Et normalement, il devrait y avoir une transparence la plus totale. Alors, les, anom les anomalies qu'avait euh, vues le, le docteur euh, Salim c'est que beaucoup de médecins, non seulement comme Karine Lacombe, qui est médiatisée grâce au gouvernement, qui la met en avant, or elle a des, des proximités avec les laboratoires pharmaceutiques. Elle devrait le dire selon la loi, parce que c'est interdit. Elle devrait obligatoirement le dire, mais ils, ils outrepassent tous la loi, ils ne disent pas qu'ils ont un conflit d'intérêt. Et donc du coup, euh, voilà, ici vous devrez voir avec quel laboratoire elle a fonctionné, elle a été payée, voilà, il y a des liens. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a certaines personnes comme ce monsieur-là, dans la même journée, il fait des voyages qui coûtent super cher, hébergement par exemple, ils ont payé l'hébergement à 1145, par exemple ici, 1145, c'est incroyable. Toutes ces personnes-là, par exemple, sont très proches du gouvernement, qui ont tous des proximités avec les, euh, les laboratoires, qui ont été grassement payés, on leur paye l'hôtel et tout, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on leur paye le, le voyage, transport, 4686 euros, ici. Pour le 27 Bien. Il y a 4 686 euros de transport pour le 27 octobre. Donc ici, vous voyez tout le séjour, ce qu'il a coûté. Donc l'hébergement, une nuit d'hôtel à 312 euros, c'est très cher. Le repas 32, 36 et le transport, on est à 5 000 quasiment euros de transport. Moi, j'aimerais qu'on m'explique ça. Où est-ce qu'il est allé pour, pour MSD, ici, vous avez le laboratoire MSD, euh, et un des plus gros laboratoires au monde. Euh, et là, comment il a fait enfin, Je ne comprends pas, il est allé où Il est allé sur la planète Mars, le congrès, il était sur la Lune, sur Jupiter. Alors, je vais expliquer aux retardataires. Vous avez le gouvernement qui arrive, qui, qui vient avec ses, ses experts, ses pseudo-experts qui vous disent « la chloroquine, c'est de la merde, c'est dangereux, machin et tout. » Je vous ai démontré dans mon live précédent comme quoi il y a des effets secondaires horribles dans d'autres médicaments, que par contre, ces, ces proches de Macron, ces pseudo-experts, ils vous conseillent des, des, des rétroviraux, en fait, qui sont très dangereux, avec des effets secondaires, que tu les bouffes, tu t'approches plus de la mort qu'autre chose. Mais en même temps, ces gens-là, ils ont des incoïtances, bien entendu, avec des laboratoires, qui ont toujours été nourris euh, par les laboratoires, et après, ils font genre, euh, quand ils passent à la télévision, comme s'il n'y avait pas de, de conflit d'intérêt comme s'ils si, euh, avaient une, une totale neutralité. Mais au fait, la neutralité, ils l'ont pas, du tout. Voilà. Et, voilà. et là, par exemple, le, le monsieur qui est proche de Macron et tout, euh, Jean-Michel Moulina, qui, euh, qui a eu, par exemple, un transport payé par le laboratoire, un transport à 4600, quasiment 4700 euros. Ce n'est pas le pire, hein. il y a encore pire. Transport, 6 000 euros dans la même journée. Regardez bien, le 11 septembre 2018, premier transport, 178. Je ne sais pas comment il a fait, ok. Repas, 18. Il a été sympa, on va dire. Hébergement, 400. Ah bon Les repas, 25. Il a fait plusieurs repas dans la même journée. Regardez, repas, repas, repas, repas, repas. 439, 6 000 euros de transport à un moment donné. Voilà. Si ce n'est pas un foutage de gueule. 11 septembre. De... Et attention, les impôts, par contre, ne les emmerdent pas. Ils n'ont pas l'air de les emmerder, les impôts. Les impôts, par contre, si vous vous truandez quelques euros, ils vont venir vous faire les poches. Peut-être même vous risquez la tolle. Mais par contre, des gars comme lui, comme eux, on va dire, ils ne risquent absolument rien. Je vais passer vite. Parce qu'il y a aussi une autre aberration. 900 pour les transports, là aussi. Et ici, voilà, <rire> l'apothéose, c'est 9529 euros pour les transports de M. Moulinat-Jean-Michel. Voilà. Si vous voulez regarder ce live qui est passé en plus avant-hier, il était très, très pertinent. Donc, tous les charlots que vous voyez que vous voyez euh, parler à la télévision qui vous disent, euh, non, mais la chloroquine, c'est dangereux, etc., etc. Vous savez très bien qu'ils ont des liens euh, incestueux avec euh, les laboratoires pharmaceutiques qui ont été payés, même jusqu'à jusqu leur payer les transports, soi disant les transports à 10 000 euros. Alors, il faudrait savoir une chose, c'est que ces personnes-là font des conférences, ils, elles sont payées, en faisant des conférences aussi des fois, mais je pense qu'ils qu sont payés, au en fait, ça c'est... Euh, c'est leur conférence, mais qui vous disent dans, dans les transports pour ne pas payer d'impôts, je pense. Donc, ils le mettent sur les transports. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les impôts ne les chopent pas en disant « bon les gars, les transports à 10 000 euros, vous avez fait quoi Vous êtes parti jusqu'au Japon en deuxième classe, euh, vous avez fait quoi ?» En première classe, excusez-moi. Voilà. On continue. Alors, ici, il y a une recherche... Très intéressante, au fait. Une équipe chinoise, bien entendu, que vu les noms. Alors, cette équipe chinoise, au fait, elle vous dit une chose très, très clairement pour l'instant. Ils ont établi que la contagion, la contagion des babons, en fait, les babois qui ont été infectés du, du, du Covid-19 n'ont pas été réinfectés, réinfectés une seconde fois, au fait. Voilà. On poursuit. Alors, je vous ai dit qu'on vous a vendu beaucoup euh, la peur, la peur, la peur euh, par-ci, par-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Mark Siegel. C'est un, un docteur américain qui est connu euh, aux États-Unis, bien entendu, qui est très médiatisé, que lui-même, il avait fait ce livre-là pour dire que les fausses alarmes, la vérité à propos de la, de la peur pandémique. En gros, c'est ça. Il vous explique comment on vous a, on essaie de vous faire peur avec des pandémies et en gros, euh, voilà. Quoi. Donc, j'ai lu des, des petits raccourcis, on va dire, mais je n'ai pas, euh, pas lu le livre. Hein. Je suis honnête avec vous. Donc, je vous le donne, je, je vous le passe. Si au cas où vous êtes intéressé, bon, faites ce que vous, vous, ce que vous voulez. Je ne suis pas parrainé, ni quoi que ce soit par la FNAC, ni quoi que ce soit, je n'ai pas d'intérêt, donc je, je m'en fous. Je vous passe juste les liens. Vous achetez le livre, vous vous achetez pas, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que celui qui vous a prévenu d'arrêter d'avoir peur, c'est le docteur Didier Raoult. Il vous l'a dit il y a quelques années aussi avec son livre Arrêtons d'avoir peur. Donc, c'est là où il s'est fait taper par le, la commande tour de, de Cohen. Je pense que c'est Eric Cohen, je ne me rappelle plus, le, le journaliste de merde qui l'a insulté et tout, qui l'a mal accueilli d'ailleurs. En gros, qui lui disait, oui, pour de, de, de quoi tu te mêles euh, Du climat, de, euh, des flux migratoires, etc. etc. En gros, c'est ça, il lui reprochait. Donc, attention, le docteur Raoult aussi vous a dit que ça ne sert à rien d'avoir peur et euh, il vous explique pourquoi, d'ailleurs. Une autre personne que j'ai trouvée chez euh, Le Libre Penseur, le site de, du docteur Salim laibi que vous avez vu ici. C'est le docteur allemand, je pense c'est Peter Gut qui, qui disait que la panique générale autour du coronavirus n'est pas justifiée et il explique pourquoi. Je vous le passe aussi si vous êtes intéressé. Un bon conseil, enregistrez tous les liens. Essayez de les réviser ou ce que vous voulez pendant la semaine, si vous avez le temps. Alors maintenant voilà, maintenant, on va attaquer un dossier euh, sur le FMI, comment le FMI fait les poches de beaucoup d'États, surtout pendant la pandémie, et quand elle dit, quand elle profite, parce que n'oubliez pas que ça profite à certaines personnes, des personnes qui ont des intérêts, des personnes ou qui vont racheter les entreprises qui vont fermer, qui vont licencier, qui vont fermer, des hôtels qui vont fermer et tout. Il y a des financiers derrière qui se frottent les mains pour les acheter à pas, pas cher. Donc, ça profite toujours à des requins. Et notamment, l'un des plus gros requins, c'est le Fonds monétaire international, le FMI. Le premier, voilà, les services du FMI achèvent la discussion concernant l'encaissement des 115 millions de dollars au Tchad pour faire face à la pandémie. voilà. Donc la pandémie qui fait trois fois rien en Afrique, on la voit, ça fait très peu, elle est bien gérée, elle fait très peu, peut-être à cause de la chaleur, comme il disait le docteur Raoult. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont arrêté l'économie de tous les pays africains. Voilà, donc il n'y a plus trop de transport, ni, ni quoi que ce soit, ni d'exportation, de, ni, ni d'import, ni, ni quoi que ce soit. Et ça paralyse beaucoup les pays. Et le FMI sort, euh, sort d'un coup en disant, « ben Au fait, euh, je vous prête de l'argent. » Et comme ça, après, vous allez, comme par hasard, euh, détricoter vos hôpitaux, vous allez euh, euh, privatiser certains secteurs et tout pour payer votre dette. Et elle les étrangle comme elle a toujours fait. Voilà, ça c'est ce qui concerne euh, le Tchad. Allez voir un petit peu le, le site du FMI, c'est intéressant malgré que, on va dire, ce sont nos ennemis. N'oublions pas, pas que les États-Unis, je pense qu'ils ont une possession du FMI à l'ordre d'à peu près de 16%, il me semble-t-il. Et ils ont aussi un droit de veto. Donc ça c'est pour le Tchad. Là, comme par hasard, le FMI accorde 3 milliards de dollars au Maroc. 9 avril, voilà, toujours un petit peu le coronavirus, le Covid-19. Voilà, ça, c'est la représentante de, du, du FMI. Comment ils vont truonder Ils vont commencer aussi par les pays maghrébins et après les pays africains. D'autres pays aussi comme la Jordanie, comme le Liban. Coronavirus, le Maroc obtient un prêt de la Banque mondiale. Voilà, d'où la visite. Je vous passe ce lien aussi. Coronavirus, le FMI accorde 110 milliards de francs CFA de prêts non concessionnels au Cameroun. Et ça continue. Voilà, là, le FMI va rafler la mise avec tout le monde. Le FMI est prêt à utiliser la totalité de son fonds de réserve pour aider les pays. Oh là là, comme il est très sympathique. Ils sont vraiment sympathiques. Hein. On va les croire. Voilà le prochain étranglement des pays africains. Comme d'autres pays, bien entendu. Hein. Je vous rappelle que beaucoup d'Africains, de, de pays africains exportateurs de pétrole. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu le, le, le graphique. Les graphiques du pétrole qui, qui ont chuté. Et donc, du coup, ils ont, l'exportation, elle leur coûte vraiment pas cher. Si vous prenez un pays comme le Gabon, à peu près, il me semble, c'est euh, au moins, ça représente au moins, il me semble, la moitié de son PIB. L'exportation pétrolière et comme ben, elle a baissé, ben, on va avoir un PIB euh, bien moindre que, que d'habitude. Alors ici, voilà, le chef de l'FMI FMI augmente le prêt d'urgence à 100 milliards de dollars en réponse au coronavirus. Voilà, ils sortent comme des vautours. Le coronavirus, l'Iran exhorte le FMI à lui, à lui, à lui octroyer, excusez-moi, un prêt d'urgence. Au Venezuela, Juan Guaido fait appel au FMI pour lutter contre le coronavirus. Alors, je vous rappelle que ce monsieur, il a été émis par les Américains, qui n'a pas été élu, il est illégitime, mais il est supporté par les Américains comme s'il si était le président légitime du Venezuela. Or, ce n'est pas le cas, et il ouvre sa bouche, et il demande quand même un endettement, donc un étranglement pour, euh, pour son pays. N'oublions pas que c'est l'un des plus grands gisements pétroliers, le, le Venezuela, au monde Sauf que leur pétrole est un peu, euh, on va dire, pour le raffiner, c'est un peu plus dur, il est plus gros, plus dur euh, au raffinement. mais Et voilà. Alors, le FMI, voici venu le temps d'austérité en Afrique centrale. Je vous passe le lien. N'oubliez pas d'enregistrer de, tous les liens que je vous passe, s'il vous plaît, parce qu'après, peut-être, je n'aurai pas le temps de vous repasser encore une fois. RDC, donc c'est le Congo, le Grand Congo Kinshasa. Le FMI débloque, débloque près de 369 millions de dollars de crédits d'urgence. Bon. Un peu avant, je pense que le Corona ou pendant que la crise du Corona. Alors. Face au coronavirus, Ali Bongo, Dimbab mobilise 381 millions d'euros, ce qui est très surprenant de sa part, dans un pays auquel j'ai habité, à plusieurs reprises. Voilà. Attention, ça ne sort pas de sa poche. Hein. Là, c'est euh, son désendettement, ça. 22 milliards de dollars débloqués par la Banque mondiale et le FMI pour lutter contre le coronavirus. Ah, vous êtes trop sympa, les gars. Vous le faites d'une façon euh, très généreuse. Bon, on arrête un petit peu le, le sarcasme. On continue. Coronavirus, accord de principe du FMI, 221 millions de dollars d'aide au Sénégal. Et ça continue. Le FMI va aider la Tunisie pour lutter contre le coronavirus par un prêt de 400 millions de dollars. Voilà ce que ça donne. Voilà l'addition, les amis. La Tunisie, coronavirus Tunis stable sur une aide de 400 millions de dollars du FMI. Bon, l'article n'est pas entier parce que c'est... C'est Mediapart, il faudrait s'abonner et tout. Jordanie, le FMI approuve un plan d'aide de 1,3 milliard de dollars officiels. C'est le 26 mars. Voilà, toujours pour urgent, par la pandémie, Covid-19, etc., etc. Toujours la même, la même excuse. Même si le FMI aide le Liban, l'argent finira dans les mains des corrompus. Bon, ce que disent les autres, mais j'ai oublié. Ouais. En tous les cas, il y, y a un lien, j'ai dû l'oublier. Comme quoi le FMI va prêter aussi de l'argent euh, s'appelle au Liban. Le Liban aussi va avoir un, un prêt. Il va avoir droit à un prêt aussi. Maintenant, l'Algérie. Coronavirus en Algérie, la Banque mondiale et le FMI proposent une aide de 130 millions de dollars. Par contre, sur cet article, je ne sais pas d'où ils l'ont eu. Par contre, ici, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent... Alors, attendez. Euh... Il me semble que c'est dans cet article qu'ils disent qu'il n'y a pas d'intérêt, le disant. Bon, je me rappelle plus, je vous le passe. Alors attention, l'Algérie aussi auparavant, il disait un Algérie, un représentant du FMI constate une vraie volonté de changement de la situation économique. Donc n'oublions pas que l'Algérie a commencé à se faire taper dessus en 2019 par le FMI, en lui disant que tu es endetté, tu es ceci, tu es cela, va privatiser, va ceci. Donc... Comme on le voit ici en septembre, avant la pandémie, comme ils disent, l'Algérie au bord de la cessation de paiement. Donc déjà, il y avait des articles un petit peu en, en disant que l'Algérie est étranglée, donc du coup, il va falloir qu'elle passe à la caisse. Donc ils préparaient le terrain déjà. Là aussi, par rapport au Fonds monétaire international, la FMI, ses projections pour l'Algérie. Octobre. Voilà, donc euh, l'ombre funeste de, du FMI plane sur l'Algérie. Là aussi, décembre 2019. On dirait que le corona est un prétexte. C'est incroyable. Voilà, je vous ai donné le lien. Essayez de les enregistrer, s'il vous plaît. Pour le Togo aussi, c'est pareil. Hein, pour le Togo. Alors pareil aussi pour le Togo. L'endettement du Togo aussi. Et la République de, la, de Madagascar. Voilà, les Malgaches aussi sont endettés. Pour faire face à la pandémie du Covid-19. Voilà. Donc là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de. Je ne sais pas depuis combien de minutes, combien de dizaines de minutes que je n'arrête pas de vous donner des liens des endettements des pays par le, le FMI, quoi. Le FMI, elle a, elle a pris en otage beaucoup de pays. Le Rwanda, Covid-19, le FMI débloque un financement d'urgence de 109 millions de dollars. Allez, hop, attends, tour, toi aussi. Le Rwanda, c'est bon, on a presque fini. Coronavirus, le Kyrgyzstan reçoit un plan d'aide d'urgence du FMI. Allez hop, vous aussi, le FMI ne va pas vous oublier. Et on finit par la dernière info. Ah oui, celle-là, c'est Docteur Sanim Laibi qui, qui nous l'a mis cette semaine. Voilà, pendant la pandémie, en fait, pendant cette urgence, cette prétendue urgence que nous, vend, que nous vendent les médias, que nous vend surtout le gouvernement, c'est que le CHU, je sais pas quoi, de, de, nom, de Nancy, dénonce la, les suppressions de postes prévus après l'épidémie. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une épidémie, il y a une urgence. On vous dit qu'il manque de lits. On manque beaucoup de lits. Mais non, mais là, il y a une suppression. Même après l'épidémie. C'est incroyable. Et en même temps, quand on voit ce genre de vidéos où le, les hôpitaux sont vides, Par exemple ici, l'hôpital est vide, soi-disant on vous vendait que, que soi-disant il y avait des malades de partout et tout, et quand le monsieur y rentre, il y a des gains. Voilà les amis, donc euh, dernière chose à vous montrer, peut-être la difficulté qui, qui plane surtout aussi pour les Africains. Ce n'est pas que, que les prêts du FMI, bien entendu. Il n'y a pas que les prêts du FMI, mais il y a aussi, je vous, ai, je vous, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est le prix du pétrole. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Bon, pas besoin d'être des, des experts ou quoi que ce soit. Je vais vous enlever les trucs euh, brouillants comme les shiboku et tout. Je vais vous enlever ça pour ne pas vous embrouiller. C'est très simple. Le pétrole était là avant l'épidémie et tout. Il était jusqu'à 65 dollars le, le baril. Et il est descendu jusqu'à 1943 à peu près. Vous imaginez De 65 dollars le baril jusqu'à 19 et quelques. Voilà les amis. Donc, il a été divisé par trois. Bien entendu, l'essence n'a pas baissé euh, <rire> trois fois moins que d'habitude. On vous a enlevé que quelques centimes, c'est tout. Hein et là, par contre, ce genre de baisse, très significative, malheureusement, eh ben, c'est très dangereux, c'est très dur pour les pays africains parce que, euh, parce que voilà quoi, c'est euh... parce que leur vont, vont pas être terribles. Donc l'exportation ne va pas être terrible question de pétrole, puisque le les prix il, il a baissé, ça ne va pas être terrible. En plus, l'exportation il va y avoir de moins en moins, surtout maintenant aussi de moins en moins parce que beaucoup de gens sont confinés, donc ils exportent moins, donc ils sont donc ils vont s'endetter inexorablement. Et qui passe pour les endetter pour leur dire bah ben les gars, nous euh, moi je rends service les gars, <rire> toqué à ma porte, ben ce sont c'est le FMI. <rire> voilà. Voilà, voilà les amis. Donc maintenant je vous envoie les invitations, ceux qui souhaitent monter, c'est avec plaisir. Maintenant, c'est le tour de, du débat. Du débat ou de discussion ou ce que vous voulez, hein, on va dire. Je remercie aussi à mon modérateur Simon qui m'avait donné, euh, donné des informations aussi, notamment et surtout l'information sur euh, les États-Unis quand ils s'entraînaient à une pandémie depuis janvier 2019, depuis janvier jusqu'en août 2019. C'était merci à toi, Simon oui, alors peut-être, alors peut-être, je vais couper le live maintenant, comme ça, le, ce sera facilement accessible à tout le monde, je pense. Je relance le live euh, juste après, en fait, dans deux minutes. Je coupe celui-ci, comme ça, il sera facilement accessible aux autres, ceux qui n'ont, ceux qui, euh, qui cherchent des informations sur le coronavirus, et comme ça, ils rentreront pas. De... Après, ceux qui souhaitent nous rejoindre dans les débats et tout, ils sont, ils seront les bienvenus. Donc, je ferme ce live. Et je relance un live pour les débats, pour euh, ce que vous voulez. À tout de suite, je vous remercie. Je relance dans deux minutes. Hein. Voilà.